13 de septembre, et euh, bah, je vais travailler dessus, je suis fier, je suis content, une dame, il y a un clip qui est sorti, c'est pas une place, mais une place, pour moi ça me fait emporter bonheur quand je marche dans la merde en général c'est du gauche et je ne me porte pas plus mal et du coup, euh, du coup voilà ça sort de 13 et il y a un clip qui est sorti d'un bon qui s'appelle Totem. il y a plusieurs clips qui sont prêts, qui vont arriver aussi à partir de la rentrée et euh, donc je vais être en concert jusqu'à l'été prochain au moins en espérant que voilà que les gens suivent et on travaille pendant la même période au prochain album d'un acquis pour pouvoir arriver avec comme on l'avait prévu. Initialement on s'était dit que pendant 2-3 ans on allait se retrouver en studio. L'actualité du collectif c'est aussi label a ouvert, le studio à Bordeaux, à Place de l'Aditoire, donc on a des studios. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que moi, je, euh, pour moi le mot c'est insensé et incompréhensible, parce qu'aujourd'hui, au jour où on parle, le cadre de, de, de, de l'actualité, c'est des bateaux qui, qui ont euh, déjà rescapé entre 120 et 150 personnes et qui peuvent aller nulle part pour déposer. Car, euh, ces bateaux, les gens meurent. Quoi. Et donc je demande où est le curseur en fait de, de la conscience collective. Parce que ça c'est des gouvernements, bon, là on parle de l'Italie, c'est des pointe du droit parce qu'il y a un gouvernement d'extrême droite en Italie, mais que fait la France à côté de ça Effectivement, tu rappelles que c'était le pays des l'homme. que fait l'Espagne, que font... je sais pas. Et du coup, euh, ces histoires de, de, de, de... moi je suis pas spécialiste dans le droit maritime, mais ces histoires d'un bateau doit avoir une autorisation officielle pour aller dans un port et que tous les ports autour des bateaux interdisent aux bateaux d'arriver alors que les gens sont en train de mourir dedans, je demande qui... à quel moment les... Je pense que le, le, le peuple, le pouvoir, c'est le peuple, c'est ce que dit cette chanson de Yannick dont tu parlais sur le Et, et c'est ce que dit le message, et les politiques sont les politiques, il, il s'est passé des choses d'un point de vue populaire, il y a des revendications qui sont plus d'ordre social en France, et du coup, justement, ça se mélange, ça s'entremêle, ça va pas dans le bon sens. collective. Euh, et comment est-ce qu'à un moment donné on peut accepter que les gouvernements de tous les pays européens se dédouanent à ce point-là de responsabilité, euh, franchement du quoi. Je sais pas comment dire d'autre, il y a que histoire de loi quoi. Il y a un bâton qui est là, il y a des gens ils sont en train de mourir déjà à réserver chez dans l'eau arrêter de dire qu'ils peuvent m'attirer nulle part Donc je sais même plus quoi dire en fait, moi par rapport à ça, je, je sais plus à qui j'appartiens quand on est dans ces raisonnements, je sais plus euh, à de qui je dois me revendiquer, je, un petit peu, j'avoue, que j'en arrive à perdre de, de pied parfois, par rapport à l'évolution, et peut-être par rapport au temps qui passe, que je suis plus un adolescent, je suis plus un jeune adulte. Et je sais plus parfois. J'avoue, voilà. hein, c'est le désarroi par rapport à, au constat de, de, de, du rapport euh, vie politique, société civile et de ce qu'on accepte en fait. trouver la raison pour laquelle, quelle quel qu qu'elle soit, voilà, et essayer de le faire le plus possible de façon pérenne et constructive. musique américaine, européenne et il y a toujours beaucoup d'influence africaine. Par exemple, le, bah, le reggae c'est une musique caribéenne, d'influence enfin, américaine, d'influence africaine. Euh, la soul, pour moi c'est une musique d'influence africaine, aussi américaine, d'influence africaine. Euh, on peut aller dans beaucoup de courants musicaux, on va toujours en fait euh, la musique qu'elle euh, se nourrit euh, d'elle-même. C'est un peu un secret, un perd, qui se transforme, un truc comme ça. Mais, du coup, euh, et puis après, par-dessus par ça, moi j'analyse le fait de, de, des modes et puis aussi de, des personnalités fortes. Peut-être qu'en ce moment, il y a un certain nombre de personnalités artistiques euh, de, de, de culture africaine qui assument pleinement et qui en fait, au lieu de remixer, euh, tu vois, prennent la lumière et avec un euh, euh, talent et réussite. Et effectivement, il y en a beaucoup eu, peut-être qu'en ce moment, ça prend une manière particulière. Je pense à matin Tanyamora aussi, qui cartonne, qui pour le coup est un, l'assume et l'a amené avec M, qui est un artiste euh, en pensant, euh, rock, euh, un rock, euh, à 100% rock, à occidentale Et du coup, tu vois, elle amène ça, et, et je, moi je pense qu'il y a une bonne, je fais un parallèle, j'ai l'impression qu'il y, y a aussi un truc, euh, moi-même, je le ressens dans la, dans la culture au travail des des c'est des aussi, j'en discutais. Euh. C'est un peu plus chinois, mais on va juste